Bienvenue sur mon site. Aujourd'hui, 70% des salariés en entreprise se disent démotivés. Mon métier, c'est d'accompagner les dynamiques collectives en entreprise afin de permettre à chacun de trouver sa juste place à son meilleur potentiel dans son équipe. J'utilise pour cela des outils d'intelligence collective, de décloisonnement des idées, de créativité, qui permettent à tous salariés et aux dirigeants de passer d'une posture individuelle à une posture collective, du jeu au nous. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.